sur cette nouvelle vidéo de Techno Midiazot. dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un bouton poussoir sous un blog en mode connecté alors pour commencer le matériel dont vous aurez besoin un câble USB de type B qu'on utilise pour les imprimantes une carte Arduino Uno un shield Groove un bouton poussoir de type Groove et un câble Groove Dans un premier temps, vous allez donc euh, connecter la carte Arduino au Shield de Groove grâce aux petits picots qui sont en dessous du Shield Bien vérifier que c'est clipsé de chaque côté. Ensuite, vous allez relier le bouton poussoir Groove grâce au câble, au shield. Vous allez utiliser un des ports euh, digital. Et nous, on va donc le brancher sur le D3. Vous allez ensuite brancher le câble USB à la carte Arduino vers le PC. Alors maintenant, on va travailler sur la partie programmation en utilisant donc mBlock. Si vous n'avez pas mBlock installé sur votre PC, vous pouvez télécharger en suivant le lien qui est en dessous dans la partie commentaires. alors dans le mode connecté le programme se situe dans l'ordinateur les programmes ne sont donc jamais chargés dans la mémoire du module Arduino et il ne peut donc pas fonctionner sans être accordé au PC alors si on clique sur pilotage on peut voir ici qu'il n'y a rien de raccordé. Il y a un petit bouton rouge qui vous dit que c'est déconnecté. On va aller dans euh, « choix des cartes ». Ici, doit être sélectionné « Arduino ». Si ce n'est pas fait, vous devez cliquer dessus. Allez ensuite à l'onglet « connecter ». Descendez à « port série com » sélectionnez le COM à droite ici pour nous c'est le COM 3 chez vous ça peut être un autre port ici on peut vérifier que maintenant la carte Arduino est connectée c'est écrit par port série COM connecté ensuite pour vérifier que vous êtes bien connecté, vous avez maintenant dans la partie ici le bouton vert qui vous dit que c'est OK dans le menu édition, vérifiez que rien n'est coché dans ce mode, donc euh, tous les programmes vont commencer par le bloc habituel de Scratch qui est ici quand le drapeau vert est cliqué, on va rajouter un contrôle avec le bloc « Répéter indéfiniment ». On va chercher euh, « Apparence, dire bonjour ». Ici, on veut que, quand on appuie sur le bouton poussoir, celui-ci affiche l'état de ce dernier. Alors, on va pas faire dire au panda bonjour, mais juste dire l'état logique de la broche. Donc pour ça, on va cliquer sur pilotage, on va chercher le bloc l'état logique de la broche. Ici, c'est 9 qui est écrit, on va le changer car on a branché notre bouton poussoir sur le port D3. Donc voilà, votre programme il est terminé. Maintenant, pour le tester, il faudra cliquer sur le petit drapeau vert. Vous allez avoir donc le petit mandat qui vous donne le message par rapport à est-ce que votre bouton est appuyé ou pas. Donc ici, bouton appuyé.